Eh bien bonjour, c'est Agathe le Macaron. Et Benjamin Mulet, bonjour à tous, ça va vous Très bien Benjamin, vous étiez où bah, J'étais au pôle... Euh... Au pôle emploi Non, au pôle maquillage coiffure. <rire> Très réussi. Alors, la maison des maternelles étant momentanément interrompue, nous avons naturellement décidé de prendre le relais pour tous les conseils donnés aux parents. Retrouvez-nous donc à partir de demain matin, pour aborder... Pardon, pardon excusez-moi, euh, demain matin, c'est-à-dire, euh, quelle heure exactement 9h, comme les maternelles. 9h, <rire> ça va pas la tête, c'est super tôt. En plus, avec les bouchons qu'on se tape sur le périph, là. Alors, à partir de quelle heure euh, Je sais pas, moi, midi et demi, 13h, après Nagui, comme ça, on a la patate. Eh bien, retrouvez-nous à partir de demain, 13h après Nagui et ce pour tous les jours de la semaine pour aborder non, les euh, sujets Excusez-moi encore, tous les jours de la semaine, c'est-à-dire euh, lesquels Les maternelles ils font du lundi au vendredi non, On va pas faire ça tous les jours, euh, déjà le mercredi pas école, donc j'avais tant que... Euh, hein. Eh bien, retrouvez-nous à partir de demain, du lundi au vendredi, mais pas le mercredi et à partir de 13h après Nagui pour les conseils donnés aux parents sur les enfants, <rire> à demain euh, Peut-être, parce que demain, j'ai peut-être un, un rendez-vous chez orthophoniste qui, qui va se recaler...